Pour la canne, pas pas Bonjour, bonsoir tout le monde. dis à ce 17 janvier 2023. C'est le moment pour nous entrer dans détail information Mais bien avant que tu me dises merci, si là où toujours été ensemble avec nous qui qui rejoindre et peut nous et qui pourra faire partie des familles. C'est abonné à Sophia TV 83. Vous ne pas rater aucune okay, vidéo n'a posté sur le channel. information ont été connectée sur sa capacité en Haïti. Directeur Jean-Marie Guillaume Mouri, journal lundi qui était 16 janvier 2023 dans l'hôpital des états après sous ce bon familie, direte a malade, à qui maladie maladie cancer, qui te nan yon niveau très avancé, et li quitté Haïti, Haiti nan mois de semaine, nan, pour l tal pour un soin nan yon nan l'hôpital, États-Unis, mais pour l'instant, qui va retourne en Haiti, et qui sur tombe, après, gros sa ça, qui tap frappé le bon repabon. Actualité arrêtée mesdames, messieurs, nan a passé la police continue, à faire opération, pas si, pas là, plusieurs bandits, en bakkode, et la ville, -naïve, en naïve le opération la police se termine dans base bois et gagné yon canadien parmi yo. Nous parlons tout nan sa ki gen à ak prophète berger pourquoi il est là avocat a parlé et c'est gros gain dans pays à en pile moun a demandé pour qui raison la police ta metté yon moun inoffensif que prophète berger en bas Et si ou te campé ou met chita causez yon en pile nous allons faire un grand héros dans le pays d'Haïti suite à tout dernier détail qu'a brassé Bill pays a dans les affaires Le directeur général on a parlé de Jean-Marie Guillaume qui mourut à Yanondiana dans le pays des états be écoutez, que, un médecin, directeur, lui-même, a souffri, alors, directeur, Jean-Marie-Guillaume, a Jean souffri avec une maladie, depuis plusieurs années, d'après éléments informations que proche, lui, est fait qu'on est, Jean-Marie-Guillaume, qui, dit même ce qu'on est là, famille, qui a créé, départ, Jean-Marie et Guillaume, qui, ki, quitté après, il film par plusieurs années, a souffri avec maladie, ça, que, famille, souhaité, qu'il, lui-même, encore, pour lui, capable, faire quelque chose avec la famille, mais malheureusement, Jean-Marie-Guillaume, lui-même, mais la mort est passée et prend le lit. J'en toujours connais, mais où est pour que pour est pour vivre. et dernière étape, c'est la mort. C'est avec un pile la peine à niveau Conseil national de la télécommunication qu'on a fait lundi matin, suite à une nouvelle la mort du directeur général de Jean-Marie Guillaume, qui est perdu la ville hier lundi dans l'hôpital États-Unis. Dit était gain 64 l'année et sous tête lit, d'après encore éléments d'information. Côté l'étape souffrait avec en pile, a souffert avec maladie, Sila, qui, jeune, qui perdu hier Alors, hier. Hier. je iran, qu'il la vie, le Encore, n'a appelé Jean-Marie et Guillaume, c'est directeur Eco Natel, Boit Conseil national, télé et communication. la question, phénomène sécurité, physique dans commune, fait, pour mes citoyens communes, la police a porté attention sur le saint jacques -Sain, qui a déjà subi plusieurs attaques à Badi. L'État peut prendre la question. collaborateur nous avons déjà sa et puis, je suis responsable commissariat dans l'hôtel pour me informer de ce qui est passé. Effectivement, je confirmé que tu as un fusil à qui fait de fermate. Et d'après les dernières informations que j'ai gagnées, et de juge de paix qui était sous place, et au fait qu'on a eu trois personnes blessées par balle, et puis monde qu qui a trois personnes qui mourent, trois par balle. Yo que a avec deux garçons là-dedans et mon garçon qui prend le baldeau qui est décédé. Et nous avons déploré ça qui passe passé. Et nous oui, avons cette partie bah, de famille qui a Et nous souhaitons souhaité que l'autre qui est blessé soit capable de rétablir rapidement. Et nous avons tout profité de l'occasion pour nous capable lancer un bon appel aux bah, responsables de la police pour permettre qu'ils aient une attention soutenue avec eh, ta Cafou Saint-Jacques parce que Zonsa a fait la troisième fois qu'il y a un acte ça qui peut contre y, y population dans la zone fermate, côté que vous campé puis, y, moto -passé, et motopassé individus que n'ont pas arrivé à identifier, descend et puis signe tout ce monde. Et nous souhaitons que l'action ne soit pas reproduite encore. Et nous souhaitons que la police prenne toutes les mesures nécessaires si pour permettre qu'elle soit capable de sécuriser la population, pour être qu'elle soit capable de faire des et de façon plus stricte pour empêcher que ça reproduise encore. Il y en a une responsabilité, il y a une attribution. Par la police, là pour protéger et servir la population, même en tant qu'autorité et responsable dans la commune, nous là pour permettre que nous sommes capables de collaborer avec la police dans partager partage que nous avons pour permettre que nous sommes capables de mener à bien une mission qui s'est protéger et servir et nous avons de bonnes collaborations avec la police et c'est ça fait une fois que nous avons des informations directement commissaire là et pour permettre que nous sommes capables de prendre toutes dispositions pour permettre que nous sommes capables de arriver e sur les lieux et pour être capables de garder ça passé pour permettre que nous sommes capables de prendre toute disposition de conseil avec la police pour un patrouille fixe et, et dans la zone fermée pour permettre que les gens soient capables de avec en toute quiétude avec activité. Et nous pensons qu'ils ont enquêté enquête et supposer diligence rapidement pour permettre qu'ils soient capables d'identifier ou bien capable de faire des formations pour connaître comment l'action se fait passer dans la zone fermée. Voilà, ça c'est déclaration, magistrat à Kè -Skof la commune Keskoflon. On a parlé de euh, Massillon. On a toujours avec information et sécurité. Écoutez, la police à fait qu'on est le troisième chef gang Boakalea qui trouvait la naïve Après, il a ses voies en euh, balle dans le cadre d'opération de la police à mené. Monsieur est à rentrer dernier soufflé. L'Irélé, Marquin Sontilus, alias Keken, le troisième chef de gang Boakalea. C'était ensuite connexion avec gang Koukouat Sanras. Mais ben, il fait qu'on est que Marquin Sontilus, Monsieur. L'hôpital prend son l'hôpital dans l'hôpital qui est la Providence, dans Gonaïve. Après, elle était blessé par balle, dans quatre opérations, tête ensemble que agent Udmo Latibonite a brigade intervention commissariat Gonaïve a mené dans la nuit qui était 13 pour le vrai, 14 janvier 2023, dans une zone qui est Troussab, une localité dans la ville Gonaïve. C'est dans un moment ça que Mackenson-Tilus a troisième chef de gang, Bois après elle recevait balle. mackenson ensemble avec six lots à coller Liban, était cour chappé mais plusieurs en riot t'es touché en babal mais Mackinson stiliste parmi dans mounsayo, qui t'es courre à prendre Fijli, dans l'hôpital Lester, et la police qui te pose la patte sous citoyen sa encore, et l'Iran dernier souffle ailleurs. D'après élément de côté autorité et décès De la mort devient li augmenter l'IS qui fait partie de groupe gang que la police a mortellement blessée. Qui fait est capable de dire sept qui tombé en uh, bas de la police dans la base, dans base, groupe gang qui est calé c'est exactement ça qui vient prolonger. Les bandits qui m'ont tellement blessé dans l'opération de la police armée pendant un week-end. La nuit qui était 13 pour l'ouvrir le 14 à février passé hein? dans la zone et qui la fait 14 ah, janvier. Ah, janvier 13 à 14 janvier 2023. La, sou même dossier sa yo. la police n'a pas bon eu pour libérer eh, dimanche 15 janvier dans la zone Moléa. Deux otages ont eh, été kidnappés et saisis trois âmes. Ils ont pris un 4 et un 2 pistolets. Ils ont été en route pour entrer dans la base avec la victime. Parmi eux, ils propriétaire hôtel. Ils ont été bab pour les avec un barcope. Ils ont été pour qui ont fait un check sur la route. Pour t'échapper pour les babs, ils ont tiré sur la qui ont été obligés de reposter. Ils ont de gayune na badieu yo et les géri ki blessé mortellement l'autre men malgré gayne blessé yo rive sauvé Toutefois, la police a récupéré qui machines qui sont à coureur, avec deux motocyclettes. La machine, la police a deux plaques qui immatriculent à aa 65 533 Badiorie et Djérian qui tombent malheureusement en échange coup de avec la police. C'est un mob actif, gang qui spécialise en détourné, camions, marchandises, vol, cas de jacques, enlèvement, etc. La police nationale a continué à renforcer présence dans la gueule et puis demander collaboration. Tout le monde une longue bataille contre à Baditis et à, à, à Kidnappina. Avocat Jean-Gonzalez Théodore, tout le monde connaît son nom, prophète berger moderne, prélifasse forces citoyennes à la police a été arrêtée depuis samedi, et banditise sa enquête c'est ça, et reprochait prophète berger, selon M. aussi faire juste, qui minimise reproche reproche, il dit qui pas même y ont infraction, Parole avocat qui a Jean-Gonzalez Théodore, tout le monde connaît son nom, prophète berger moderne, En côté avocat qui sait aussi ni faire juste, et quand il y a une tension, c'est quand il y a une commissariat, après deux à trois heures de temps, il n'y non pas de motif d'arrestation. Le motif là, il mettait c'est de banditisme pour enquête. Vous voyez, c'est ça seulement nous, rapidement, que nous dit retirions dans le juge de paix, nous verbalisions, constater il y constater la présence physique qui pourrait être tu qui nous aller sans mission en tant que commissariat, pour nous permettre de le là. Effectivement, il y temps dans le commissariat qui nous fait un hier, Il y a pris un matin, que nous prisait encore une fois. Les il tout le monde. Bon, c'est samedi, dimanche, lundi, jeudi. Et actuellement, c'est déjà midi, à y Donc, pas gagné en rien qui dans 4 comme que nous, encore une fois, notre troisième jour, nous connaissons bien que la loi dit c'est 48 heures, puis après l'arrestation d'une personne, qu'elle soit présentée pour son juge naturel, et donc que les juge naturels n'entretient que les juges ou instruction qui saisit pour t'en affaires, il pas ni commissariat, pas ni parquet de congrès. Et à présent, nous faites le nous regardons dans la commissariat, et à présent, il n'y a pas de fait, il pas y en y en, comme dans le troisième jour, nous avons attiré ça à l'équipe qui est venue maintenant. Nous avons suivi le dossier jusqu'à présent, nous avons pendant beaucoup de journalistes, est-ce qu'ils ne peuvent pas passer à l'audition pour faire ça Pour passer à l'audition, nous dire qui motive qu'ils ont déjà mis dans l'hôpital de Rochelle Parce que le motif là, c'est à des banditismes et enquêtes. Ils n'ont pas oublié que dans le la langue. Nous paguons une peine qui produit pour agribanditisme. Lorsque vous êtes reproché pour agribanditisme, ça c'est une infraction. une infraction. C'est un motif quelconque, qui est capable de dire qu'il y a accessoire, mais il nous faut quand même un motif principal. C'est-à-dire que lorsque vous faites agribanditisme, il y a une infraction commettre. Et c'est une infraction, ça fait qu'on est capable de peine qui retourne par la loi. Et nous dit qu'il n'y a pas de peine sans loi. Et après, c'est ça que nous retenu Et nous déjà déjà été arrêtés par quelqu'un prince à savoir Jacques Lafontant. Voilà, on tape côté euh, avocat, euh, Prophète euh, Berger, n'a toujours été avec euh, avocat qui euh, te été euh, raison qui fait euh, et Prophète Berger était dans le périmètre, chan Masla, là euh, avocat, démenti qui fait quoi, Prophète Berger était sorti dans le village de Dieu, dans moment arrestation. l'arrestation, faire juste uh, préciser client liant, tape de chan de pour bail en conférence dans plusieurs dossiers, dans le dossier, parce que à même la fleur en côté euh, avocat qui exige la pressée, pressée, un côté hein, intervention au signifère juste a rendez-vous avec des journalistes de pour que le décembre, de masse, bah, y a une conférence sur trois aspects. Qui aspect, au C'est concernant le dossier, Pasteur que fleuron. Tout le monde connaît ce qui fait pour l'état d'huile. Et moi, avoue, quand je dis pas une conférence sur le dossier, je qui me dit, et façon que, euh, y une sanction contre le passe mais sanction pour, justement. Pour nous venir avec, information, ça, pour nous, concernant, et l'IS ou eh bien non juge, euh, ça qui certifie, ça qui kembe qu dans le système non, et ça ou pas kembe dans le système. Non. Extrait registre numéro 2, ça, page 501, 510 eh tout, procès verbal, contre rendu et résolution, Conseil supérieur pouvoir judiciaire judiciaire, CSPJ. Procès verbal, pendant on dit, euh, le vendredi qui était 13 janvier 2023, nous, Jean-Joseph Lebrun, président Conseil supérieur pouvoir judiciaire ensemble avec conseiller Carves Jean Durin eh, junior Duray Wando Saint-Villier Nader Désir et Vince Fils c'est parmi monde qui était assisté par secrétaire Technique Jean-Robert Constant. Il été réuni dans l'hôtel El Rancho dans Pétionville, dans le cadre d'une retraite professionnelle qui était réalisé, soit 11, pour arriver 13 janvier 2023. Il avait pour capable de statuer, décider sous stati 69. Dossier qui te vint joindre que commission qui tape travers sous ça, te voyé baille ensemble responsable commission technique certification, te voyé sous question pour certification magistrat, te voyé baille ensemble un an dit de responsable dans CSPJ. Avec réaction, parce que va ablier grand pile acteur qui déjà commence à réagir. Vous n'êtes commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Oui, euh, Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement porte presse non, qui n'a ça, il réagit réagi sous ça. E, commissaire gouvernement porte presse mètre Jacques Lafontaine, fait connaître si SPJ pas aucun pouvoir sous commissaire gouvernement. Même Jean Yo a sous un Chef Paquet port presse a fait qu'on ait les papes démissionnés parce qu'elle n'a jamais impliqué dans la corruption. Chef Paquet port presse a metté personne à défi pour volter dans la corruption. L'éloge doit et d'autres listes ministre Bertrand Dorset, ancien ministre de la justice, M. Bertrand Dorset, qui, d'après lui, caché des manœuvres ça pour évoquer à cause des refusé libérer plusieurs monde pour les un côté Jacques Lafontaine. Et je dis que d'abord, CSPJ gongou doit le regard sur les magistrats debout. Le droit de regard a fait que, comme magistrat debout, a, comme commissaire le gouvernement, leur repos prêter serment, c'est par-devant doyen. Le tribunal, côté, peut exercer compétence. Donc, il est obligé a joindre de joindre faire de route. Et m'a CSPJ, pour être capable de prêter serment, par-devant doyen. Et maintenant, le rôle du CSPJ se limite à ça et à ça seulement. Je reprends. Les, les magistrats debout. Il pas sous l'obédience SPJ. la droit de regarder par rapport à la loi créée Et loi, ça fait obligation pour commissaire au prétestement par devant le doyen du tribunal où le commissaire exerce sa compétence, son pouvoir, et que, partant de ce principe, il faut le prétestement devant. Et il y a un autre route avec le doyen pour capable d'ordonner prestation et recevoir seulement au commissaire. Donc maintenant, pour raison ça, et que les gens font complot, ils veulent mettre dehors. Mais je me dis que, puisque le commissaire n'est pas sujet au règlement de prestation de serment, de certification de CSPJ, je ne pas me certifier commissaire. Je ne certifié pas me certifier. magistrat assis au certifié. Donc, pour qu'il s'en dia, il vient avec une baguette magique comme ça. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes, mais c'est si me fait faute, c'est C'est si me fait ombre. me dit le l'âme fière et le fond, et m'a payé l'exemple que si j'ai un bagaille fait réel ou époché, qui fondait ma porte m'a payé pas quelqu'un qui a promissé qu'il moi pour me mettre dans prison. Et pour juge, pour juge capable d'inscrire sur moi, ou bien au courant d'adm, puis je pein de moi, ou bien yo blanchi, Il ça dit m'di, ma m'di, Mais m'di, m'di, m'di, m'di, faut m'di, m'di, Voilà. Mais bien sûr, les politiques et moi-même, je que, en tant que moi je fonction officielle et politique que je m'ai exercée, je représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et que maintenant, je ne suis pas assujetti encore une fois au règlement de certification du 16 pays. Alors, nous connaissons qui attendu dans le dossier, ça, même Attends moi, c'est que le 16 doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne soit jamais en train de certifier magistrat de Bouillot, parce que par exemple ça. Alors nous connaissons le commissaire, nous n'avons pas un mandat, donc est-ce que ça va pas Mais bien sûr, il a pas ce que Je dit. Même que je ne vais pas démissionner encore, je ne les pas faire Et maintenant, je révoqué, mais je bien. faut révoquer bien, il a révoqué bien. Ça, au prochain je vais pour Deux tu es que c'est Et c'est moi-même, c'est moi corrompu, un moi corrompu, monsieur. Vous parlez de qui passe en homme là, tout le monde parle qui passé, je ne vais pas t'en tout ce moi corrompu chaque bon allez bon n'importe où ça que on vient guocai bon de toute la pression à la caye on a la vous suivez moi allez bon comme pour tout le monde comme moto on a la même cagade bon allez nous ouais Je là on château on vient ans d'armes d'armes ça moi ça m'a dit là 27 ans dans l'administration publique grâce à Dieu on fout qu'on lit moi même on lit ça me au bout ça me dit au bon comme si paragou caye monsieur de temps. je report vous me donnez mon cagabuttre à min de ici vous me des et vous tout peu de temps. Toujours avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement port au continuez à vous bien loin dossier de libération de Mexicains, yo. Chef Paquet Capital, la vous tout parole, est, Jacques Lafontaine, il était libéré de Mexicains, est. suite à une lettre ministre de justice de époque-là. Berto Dorset était voué l'a demandé, il de a plusieurs mondes pour être capable de libérer plusieurs mounts à coup sur la famille, quatre policiers pour être libérés tout, qui était impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Parole, commissaire gouvernement, Jacques Lafontaine un peu plus de détails. Et on est que yo as écarté dans certification, hein, alors que pour deux raisons fondamentales, parmi tant d'autres, par pas fondement. D'abord, il dit que je deux Mexicains en drogue, surtout au cas qui de port prince pour l'agent ADM parquet qui transfère pour ces malversations connues de tous dans le parquet, lui dit que me vais tout corps de lui Et me répond, me dit, par une note de dénonciation. Conseiller. Ministre d'or, c'est monnayé pour être capable d'influencer de l'autre conseiller. Pour être capable de camper en face de moi dans le bazar C'est parce que justement ils ont été gagné à coïnter Il a par le ministre d'Orsay Et qu'il lui même demandé de me pour me faire Pour me faire ça, tout le monde oui. compte ça Attendez un moment Maintenant, première raison c'est que ces raisons raison les droits de l'homme libéré. libérées Deux mexicains, c'est pas vrai, c'est faux C'est faux, faux Ma réponse, Moi exécuté, j'ai arrêté Pris un conseil des ministres, Que me en faire se déposer là dans le CSPJ Moi exécuté, j'ai arrêté Pris un conseil des ministres, Sur l'initiative du ministre d'Orsay par l'être ambassadeur Mexique à Tevoyabali, il te demandait, mais le gouvernement prend arrêté d'expulsion. Il voulait dire, faire suivi, arrête ça, pour que monsieur M. Sakaba monte la caillou. Et moi, voilà dans prison y, ordre en ordre d'extraction. Moi, je mettez mon à la disposition de la, de la DCBJ pour les suites administratives. Même temps, dans la rue, yo a dit, bah, tu dois prendre 200 000 dollars. Non, mais mexicain, yo, mais moi, je ne pas prendre, je ne vais pas est, parce que je ne pas prendre la donne. Je ne pas joindre la donne. Je ne pas besoin de la donne. Tout. Maintenant, je suis prêt. À payer le prix de mes fautes, mais c'est si me fait faute frère C'est si me fait ombre. Et me dit, l'âme fière et le front haut. Et m'a bâillé l'exemple que si on, bagaille, on fait réel ou reproché, qui fondait, m'a porté, m'a bâillé parquet, comme il s'est remplacé pour mettre dans la prison. Et pour juge, pour juge capable d'inscrire sous cas, ou bien au courant puis j'ai peine, ou bien au blanchiment. Et me dit, ça me m'a fait. Si. Mais faut que le réseau valable, faut fondé. Mm -hmm. ah, mais en quelle pour mener sur tout? Et bah on dit que madame Conseillère, A, il était trop que madame Massillon, Dwayne Massillon, non pas CSPJ, ça on dit oui. Yo on dit, une n'y madame Mme Lotte, il madame Lotte en place de Lotte. pas niveau académique nécessaire, madame, madame des Yonadères, il met le comme consultant CSPJ. Et il n'y pas un niveau académique, il n'y pas une pièce. Donc, soit pour elle, je vais aller pour pièce. Faux pièces manquants. Voyez madame moi en avant parce que madame on pas une pièce pour te le consultant dans le CSPJ. Il demande de me libérer son la famille Mbappel. fait. Il de me libérer anglais estime Mbafel. fait. Il de me libérer en audience sur le bénéfice de la loi de l'Espinas, la cohabite Mbafel, Et que maintenant tant d'autres bagues encore. Il demande de me une conclusion favorable. Non, on demande me lever sous quatre policiers qui n'ont dossier président Mbappel. OK, il fait l'autre monde fait fait. Actuellement m'pas lie policier yo yo yo coupable de ça au prochain. Si on ne gagne pas le contrôle, je ne gagne pas d'accord Mais Parce que c'est le cabinet qui te fait droit, qui te fait demander à m'élever. Comment on est ministre pour le cabinet offre demander à m'élever Ça n'a pas le sens que ça me double là. Et par contre, je dire, chaque fois on je passe, je ne tout le monde commence à dire là.